C'est bon. Salut mon gars, comment tu vas? Bien, bien et toi? Bien. Comment tu t'appelles? Yann. Yann, ok. Alors Yann, on aimerait savoir d'abord où tu as eu tes Easy Échelles et à combien? Euh, sur Adidas à 220 euros. 220 euros, d'accord, ouais. ok. Donc tu m'as dit qu'en photo tu m'as dit que t'ont ouais. pas trop plu ouais, pas... mais en vrai elle claque. Ouais. Franchement les abonnés, franchement moi aussi je les ai en photo, c'est genre euh, normal, mais quand tu les vois en vrai, vraiment ça claque de ouf, ça claque de ouf. Et dis-moi c'est quoi tes top 3 des paires préférées en général? Euh, bah les euh... Euh, AG, enfin, okay. enfin, euh, Ouais, Easy, euh, euh, 350 après 700. Okay. Ouais, tu T'es un mec de Easy, quoi. Ouais. Ok, Dites moi un peu ce que vous faites dans la ville. Ouais, une designer. Pour designer, une marque, ouais, ouais que ça peut être Designers du coup. Designers d'accord, ok. Ouais, pour... vous trouvez ça sur Instagram. Ouais, non, F1 aussi. sur Instagram, pourtant, Designers designers <rire> tiré du bas off, undercover. Ok, voilà. ça marche, ok. Donc, les gars, aujourd'hui, on aimerait savoir à combien vous avez acheté vos pères. Et où Vous êtes créateur, vous êtes mannequin, vous faites quoi un peu dans la vie Oh on prend des photos, lui Un peu de musique. Musique, tu rappes un petit peu Ouais un peu de tout hein. Tu as une chaîne YouTube à donner si tu veux une chaîne YouTube ou... Non là j'ai pas encore YouTube mais j'ai Instagram, je m'évite de sur Instagram Ok, bah celui vas-y. Mon Instagram c'est Carter. Off. Voilà, allez vous abonner. Bon, aujourd'hui on aimerait savoir du coup le prix de vos pères et où vous les avez achetés. On commence par toi du coup. Moi spécialement, moi c'est que Zara. Que Zara Ouais Zara, franchement. Et un petit peu Berchka aussi, d'accord. Donc les perles, elles sont près à 50 euros, 60 Voilà, exactement à 60, ah, 80, 80 comme ça. En plus de, de, de ces oeufs Ok. Voilà. Et toi, du coup, t'es Jordan, du coup Ouh, longue histoire. Longue histoire. Ah, c'est longue histoire, bah prends ton temps, vas-y. Parce qu'en fait, le délire, je cherchais une paire de chaussures. Ouais. Et donc, du coup, vas-y, euh, vu que je kiffe les Nike, les Jordan et tout, ouais. donc, du coup, on est parti, déjà, euh, au pire. Et, ouais, on est parti au pire, au pire. Après. Ouais, ok. Voilà, et je les ai achetés, hein. Non, ah, combien combien 160. 160. Ça va Ça va D'abord, tu es Gaudio. Moi je crois que c'était euh, 260 euh, en solde l'année dernière, un truc comme ça. Mais okay. euh, en ligne, je sais plus. Je sais en, plus ligne, sur okay, quel okay, en ligne. Il me semble que c'était farfetch. Ok, je sais plus. Et toi du coup, montre bien les paires. Hein. Euh, moi je les ai pas achetés en fait. Les a je... Euh ouais parce que j'ai chanté pour la, la sortie de... de cette paire qui est en. Ah, tu es chanteur Ouais exactement. Et tu chantes un peu uh, quel style de. R &B. R &B. R &B. Bien bien bien bien bien. Et, bien. Euh... Et du coup, c'était une paire en. On en collaboration avec un, un designer et ouais. voilà, tu sais quoi, je ne saurais même pas te dire comment il s'appelle Ok, d'accord okay. Yann euh, quelque chose, je ne sais pas okay, ouais. En tout cas, c'est des paires, en tout cas, ils sont belles, hein. je que sont belles hein. Ouais, c'est gentil Et du coup, coup, après, on va savoir un peu, c'est quoi vos top 3 des marques préférées en ce moment-là mmh, Ouf, j'aurais à dire C'est dur hein, parce que c'est vrai que 3 marques ça c'est... voilà Ouais, moi j'aime bien la marque euh, Awake de, de Londres, j'aime ouais. bien de Mullemeister. Ouais. Euh. Là j'ai pas, pas, pas trop de. Euh, moi non plus franchement. pas du tout la vérité. T'as pas genre une marque qui en ce moment qui te plaît vraiment de ouf là Allez on est devant Yoji, on va non, dire Yoji. Non, même pas. Bon, ok. <rire> Did you bury it? Um, these are off-white. whites. Off, -white, Nike, yeah. off -whites, yeah. Yeah. Uh, I actually won the raffle online <laughs> in okay. the sneakers app. Yeah, okay. So, so how much uh, the price? Um, these were 100, 160, I think. Okay, 160, okay. Yeah. And uh, your shoes? Yeah, This is from Prada. Prada, yeah. From yeah, yeah, Bursts. I think. Yeah, And how much? Uh, phew. I don't uh, even uh, know. 790. 790. 790. 790, 790, okay. okay. Yeah. And yeah. the second question, I want to know, you know, your favorite brand, your top three. Favourite brand top right. three, top three yeah. Je um, Well, I like Dutch brands. Yeah. Filling pieces, Mason Caramens. Yeah. Uh, 94. 94. Okay. Yeah. And you? Uh, off white. Well, 90... Filling pieces yeah. and a cold war. Okay. Du coup les gens, on aimerait savoir d'abord où vous avez acheté vos pères et à combien. On pense par toi Alors, moi, je les ai achetés en Corée, c'est des MLB. MLB, d'accord. Donc, okay. euh, bah, des Yonkies, comme ça. D'accord. Et euh, je les ai achetés euh, environ 60 euros. Ah, ça va, hein, le prix 60 hein. euros, ouais. Putain, ils sont bien, ce prix-là. Ouais, c'est vraiment bien. Okay. C'est un peu de chunky shoes et tout, j'aime bien. Comment, oh, voilà. Et toi, du coup, alors Ah, bah, moi c'est des Vershka Ouais, à 100 balles. 100 balles, ouais. <rire> et toi, du coup euh, Moi, c'est des deux coupeuses à 238 euros. Ils sont bien, euh, merci. C'est en dents, non Oui, en dents, ouais. Ah, bah, bah, en dents okay. et compté. Du coup, maintenant Ok, moi c'est une paire japonaise. Japonaise, ouais. Voilà, qui vient de là-bas, fait par un créateur. Tout ouais. ça c'est fait main et je l'ai acheté 200, 250 euros tout en cuir. Hein. 250 euros en cuir, d'accord, que ça voilà. marche. Et toi, du coup, bon, t'es Jordan, du coup C'est une paire de Jordan qui est ouais. payée 300 300, d'accord. Un, <rire> euh, un revendeur, un collègue qui m'a revendu euh, 300 C'est l'Octavienne C'est l'Octavienne. Ok, ça marche, ok. Donc c'est des vrais certifiés Ouais, certifiés de la facture, vrai, la boisance. Heureusement, heureusement. <rire> On est savoir un peu vos top 3 des marques préférées, du moment, on voilà, du moment. Euh, quoi, Alors, euh, moi, je dirais... Alors, je dirais, dans un premier temps, This is Never That, c'est une marque coréenne, coréenne que j'aime beaucoup okay. et tout. C'est marque de luxe, euh, du... euh, Non, je crois, c'est du semi. Je crois okay. je suis pas sûr un peu. Okay. Euh, tu as dit marque de luxe euh, mar... euh, Non, marque tout ce que tu veux, en fait. Ah, ok, d'accord. Ensuite, je dirais Balenciaga. Euh, oh, bien. Bah, Balenciaga, un vêtement, bah, c'est à peu près le même designer. Ouais. Et tout. Donc, euh, et la dernière, je dirais... Euh... Off-White. Off-White, c'est bien. Ouais, Off-White, ouais, off off-White. Off -white. Voilà. Et toi, du coup, top ouais. 3 Je dirais Balance Alka, Bêtement ouais. aussi, euh, Prada. Prada, ouais, bien. Et euh, Off-White, off -white. voilà. Mmh. Très bon choix. Ouais. Et toi, du coup Moi, je dirais euh, Louis Vuitton en premier. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis, -Louis, -Louis, -Louis, -Louis, -Louis. <rire> Vuitton. En deuxième, euh, Yoji. Yoji, ah, ok. Ouais. Est-ce en... que, est que, que ouais. tu as des trucs de Yoji, toi j'ai une veste euh, ouais. en fait avec un étirette sur le côté. Elle euh, voilà. euh, est chère, non Elle a coûté c'était un cadeau rouge. Par qui Par ma tante. Okay. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, en troisième. Voilà. Et en troisième, euh, pour le moment, Fancy. So you are a Chinese actor. Uh, I do that, yes, as part of my job. Okay. Yeah. So today I want to know the price of your shoes and the brand. So tell me. Well, so this brand is, uh, it's my own brand called Vessel. Yeah. And uh, it's a collaboration we did with Yoji. Oh, nice, nice. Yeah. So this was actually debut today uh, on the men's fashion walk. Okay. And yeah. do you have a idea for the price? No, we don't have the price yet. No, have the price, okay. Yeah. It's to be confirmed. To be okay. And I want to know your favorite top three brand. I mean Yoji for sure is one yeah, of them. Yoji, Yeah, Yoji. Um, top three. It's too hard to say top three. Yeah, it's, it's I'm just gonna say Yoji for now, dude. Yoji's the grandmaster, yeah. so yeah. Yoji. Only Yoji. Only Yoji. Yoji. Okay, okay. I got Yoji's on my feet. Yoji's on my feet. Nice. Thank you, man. Thanks, man. Appreciate it. You are a uh, model or something? Yes, I'm a model. I've been doing it for two years. Two so years, yeah. Yep. And it's nice. So you are very tall, huh? Um, not that tall. Well, I'm not that. the tallest. But yeah, but for right. Asian people, you are too. True, true, true. Yeah. True. Yes, so you know, I, wa tall. I want to know the price of your shoes and where did you buy it. Um, I've got these at uh, Foot Locker. Foot Locker, yeah. Um, no, sorry, at the size store. Size store, yeah. Yeah, and I got these for like. They're really cheap. Uh, they're like 90 euros because there was this uh, okay. discount. Yeah, yeah. And two second, I want to know, you know, your favorite brand. Um, Top three. My favorite. Top three three yeah. favorite brands. Right, yeah. tell, tell me, tell me. Um, I might say KTZ. Yeah. For a long time, I have to say Yoji because it's Yoji. Yeah. Yoji, it's a master. And I've got to say some quite a lot of pieces of Prada. Prada. Are yeah. are, are like nice. Okay, nice. I like that formal, but at yeah. the same time, that kind of comfortable yes. style so nice, yeah. Yeah, yeah Okay. thanks man no worries yeah, thank you it's nice. been a pressure yeah a uh, it's actually from from Nike Nike yeah uh, and uh, the zip the zip inside is actually broken yeah so so I remade the shield yeah myself so uh, the shield is I, I made it myself and how much sorry how much the price The price of your yeah, shoes you, uh, you mean when I bought it? know, uh, How much you pay for these shoes? How much you pay? Uh... 200 pounds? Some 200 pounds? Yeah, oh, okay. yeah, yeah Yeah, okay. And then, uh... Well, after I wear it for like half... Half a year Yeah? Uh... The zip breaks Ah, uh, too, so, <laughs> <so, laughs> too bad So that's why I have to remake the shoes So oh, okay. I can wear it again okay. Thank yeah, you This is Nike and ハイブリッド。2 1 2 オフィス。それ以外? は、 これ。トップ 3。トップ 3。